Les poules pour aller, Déjà l'amour, mon malade. Et qui s'en la vie? Mon malade, mon malade, mon malade. Oh, comment il est la réunion, c'est Tijan Aujourd'hui nous voici la flamme. Eh ouais, m'a changé un petit peu, bien bien changé, m'a changé un petit peu de décor aujourd'hui. Donc euh, nous voici la flamme euh, avec trois accords. Donc euh, niveau débutant aujourd'hui, si tu commences la guitare, ce tuto bah, il est fait pour toi. <rire> Donc du coup avec trois accords, le la, le mi et le ré. Donc toute en majeure. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour les prochains tutos ou les prochaines vidéos de Tijon. Euh, N'oublie pas le petit jeu concours, donc je laisse le lien ici et en description. Et nous commençons comme d'habitude, après l'intro. Mise au point sur les accords. Allez, allons. allons, allons. Donc, le LA. 1 2 3 le la le mi donc le la majeur hein? donc le mi majeur et le ré majeur voilà toutes les majeures toutes les majeures aujourd'hui les gars donc il commence sur le la il est matin, matin de monde pour lever pour toutes bonnes histoires monte sur le mi Pour ça qui rêve un meilleur le ré Besoin d'amour dans son vie il Y avait sur le mi Jolie romance, on oh commence sur le là zolie romance n'a plein sous-étoiles Mon père l'a connu Des petits bisous y'a pas N'a c'est pour fond de bonnes soucis, amis. Astène a la flamme pour fans, donnez bonnes amoureux. Toutes qualités n'a elles défaut souvent les dents l'incombris. Avant quand t'es cantasse la blague, t'es vous et comme vous venez. M'en souviens, papa, t'es mon autre la vie. Les boutons ne pouvaient pas. Mmh. Il connaît pas trop les paroles, tu vois Mais euh, le petit Sega, est voilà. Donc, si ça l'a compris, la boucle, il reste le La, le Mi, le Ré, le Mi. Voilà. Une petite boucle. La, Mi, Ré, Mi. Du début jusqu'à la fin, je te chante des Après, il est plus facile de mettre le petit musique derrière. Et puis, ils te suivent, allez. Un matin demande pour lever pour toutes bonnes histoires. Pour ça qui rêve un hein, meilleur, besoin l'amour dans son vie, Zoli romance n'a plein sous étoiles bon p'é la Des petits bisous en parao, n'a c'est pour fan d'bonnes soucis aste n'a la flamme pour fans donne bonnes Toute qualité n'a tes défaut, souvent les dents l'incompris compris, avant quand t'es pour casse la blague, on peut l'arguer comme veut Heureusement, dans lit, Baba, tiens, bon, nous, de la vie Et à bout donne <rire> Donc, il fait... Là, bas, haut, oh, bas, haut, oh, bas Donc, faut faire attention, quand on est sur la corde du... La, quand on fait le La, de ne pas jouer, du coup, la corde du Mi Parce que lui, il sera vide Voilà, donc, quand on commence sur la corde du La là, La, la, la, Commence pas gratter celui qui est en dessous de la corde du mi. Donc, en gros, la cinquième corde. Donc, d'accord, ça t'y le la, mais ça tigrade pas la première corde quand même. Donc, il fait T'il est matin, t'il est matin, demande pour les vides, pour toute ma histoire. Pour ça qui rêve un mes yeux, besoin l'amour dans son vie. Jolie romance, la sous étoile, bombée, la connie. Des petits bisous, y'a pas N'a c'est pour fin bonne souci, n'a plus la flamme pour fin de les bonnes amoureux. Toute qualité n'a tien défaut, souvent les dents l'incompris eh ben écoute si t'as aimé la vidéo et eh ben mets un petit pouce, commente et partage la vidéo N oublie pas le jeu des 1000 abonnés qui se passe en ce moment même sur ma chaîne donc tu vas voir la vidéo je te laisse le lien ici ou en description et puis eh ben, on se retrouve pour un prochain tuto Porte ta bien. bien.